Allez, c'est parti pour le Try Run, 25 km avec Run Actu. Vous connaissez sûrement RunActu, le site d'actu, running, test matos Tout ce que vous voulez, toutes les informations les plus importantes concernant le running, le try La course à pied en général, vous le trouverez sur ce site Nous, on est parti pour le Try Run, donc 25 km au format enduro Avec 4 portions chronométrées uniquement On l'a déjà fait l'année dernière, je vous mets le lien de la vidéo juste ici c'est parti Bon, on démarre euh, tranquillement avec ces 3 petits kilomètres, 3,8 km de, de déchauffement hein, avant la première spéciale qui fera, qui fera, qui fera 4 km. Voilà, et je crois que c'est la plus longue où il va falloir en quiller un maximum. Et voilà, après 4 km de petit échauffement, nous sommes bientôt partis pour la première spéciale. Donc, le principe, on scanne le dossard et il faut faire un chrono le plus efficace possible durant cette petite portion de 4 km. Donc, il faut envoyer du pâté. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est parti François Allez, go 3, 2, 1, partez Allez Oh putain j'ai déjà quelqu'un dans mon dos passe à gauche, à droite Merci Et ça tourne, et ça tourne Hop, voilà. merci Et voilà, j'ai fini les zigzags Inferno, Pique bien ça. Allez. C'est bon, bon, bon les gars, c'est oh, <rire> <ouais>, bien <rire> les gars. Oh les ouais, gars, bon, c'est bien. Il y a le ravitaillement derrière. Ah oh, putain. <rire> ouais. Oh là là. <rire> <rire> Et voilà, petit ravitaillement passé. Maintenant, on a 2 km, un peu plus de 2 km pour euh, récupérer. C'est reparti pour 3 km 5. Voilà. On est bien. Bon, bah, c'est déjà reparti en fait. 2 km, ça passe vite quand tu récupères. C'est parti. 3,4 km au taquet. Ah yes, c'est au bout là. Bon, bon, bon, bien. Oh, bien bien bon, super, bon petite pause de 3,5 km euh, avant de repartir au taquet pour euh, la portion la plus courte de cette, de cette épreuve spéciale qui fera 2 km. super, ça va envoyer du steak, faut dire que, perso, j'ai pas du tout l'habitude de courir vite. Donc, euh, c'est vraiment particulier, mais c'est génial, ça change. Ce qui est génial sur ce format, c'est qu'on peut marcher sans culpabiliser. Et alors ça, il y a peu de courses qui permettent ça. Bon, on est bientôt arrivé à la prochaine spéciale, 2 km. Et voilà, c'est reparti pour la troisième portion. Allez, la portion la plus courte, 2 km. Ouais, c'est C'est bon C'est parti bon Allez 2 km 700. Apparemment. Ouais. Allez, c'est parti. Wouhou ouais. Comment te bien Putain, c'est dur. Je sais pas le jambes. Ça va être bon. Allez. Bon voilà. On arrive à la fin. Putain, je me suis perdu sur. Il y a 300 mètres, 400 mètres peut-être. C'est c'est comme ça. Allez, on arrive. Bravo champion, super François. Tu veux pas te quicher pour que ça fasse un l'ai bêtisier Ah, voilà ah, Oh bah. Ah mince. Oh. <rire> <rire> Allez, c'est parti pour la dernière. On va essayer de tout envoyer pour rattraper cette petite caga de, de 400 mètres d'erreur. Allez, 3, 2, 1, partez Allez Bon, à tout à l'heure c'est parti. A heure bordel de merde Mental de chips de tes morts Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Oh putain je suis mort